Dans cette vidéo nous allons montrer comment utiliser le logiciel ModelSim, donc un logiciel intégré à la suite Quartus Intel FPGA pour simuler un bloc logique combinatoire décrit en langage VHDL. On lance ModelSim. La première chose à faire sera de se déplacer dans le répertoire qui contient le code source. Il ne faut surtout pas rester dans le répertoire donc change directory qui va être la première commande qu'on peut taper au clavier ou qu'on peut faire avec l'interface euh, euh, graphique et on va se déplacer dans un répertoire de travail qui ne doit pas être euh, celui qui est par défaut c'est à dire celui qui contient le, binaire, le, le, le code binaire du logiciel une fois que ça c'est fait on va pouvoir euh, créer la bibliothèque euh, work qui est la bibliothèque par défaut qui va recevoir le résultat de la compilation des différentes compilations donc, quand on crée le, la Bibliothèque Word, il y a un répertoire qui est créé, il ne faut pas y toucher. C'est euh, ModelSim qui va le gérer tout seul et on n'a rien à mettre dedans. C'est lui qui va mettre le résultat de la compilation dans ce répertoire. Donc, la création se fait par la commande VediWork. Une fois que ça aussi est fait, on peut éditer son code source et donc le sauvegarder en lui donnant le même nom que l'entité en ajoutant l'extension .vhd au fichier. Donc, si l'entité s'appelle ici « adder », on va donc sauvegarder notre fichier en lui donnant le nom adder.vhd. On le place au même niveau que, que la, le répertoire contenant la Bibliothèque Work et on va pouvoir le compiler avec la commande vcom suivi du nom du fichier, donc ici adder.vhd. Si la compilation euh, fonctionne bien, on va voir apparaître au niveau de la fenêtre de librairie qu'elle s'est remplie et on voit maintenant apparaître l'entité adder ainsi que l'architecture a underscore adder qui est donc le, le résultat de la compilation ce qui confirme que effectivement ça s'est bien passé et on peut passer à la phase de simulation on simule l'entité donc on marque son nom derrière vsim en n'ajoutant pas le point vhd puisque ce n'est pas le fichier qu'on simule hein, c'est bien l'entité qui se trouve dans la bibliothèque donc ici vsim adder une fois que l'on a tapé la commande VSim, on a en fait un nouveau, une nouvelle interface qui va être celle de simulation. On va pouvoir ajouter les signaux que l'on veut visualiser avec la commande AddWave suivie du nom du signal ou AddWave étoile pour ajouter tous les signaux qui se trouvent décrits au niveau où on, où on se situe de, de la commande de, de la description. Ici, on vient euh, placer des, des commandes pour euh, faire évoluer les signaux d'entrée. Et une idée simple quand on a des signaux, des, euh, une fonction combinatoire c'est de placer une horloge avec euh, des périodes en puissance de 2 donc ici 10, 20, 40, 80 nanosecondes pour chacune des entrées de façon à générer quelque chose qui va ressembler à la sortie d'un compteur et qui va balayer tous les états possibles de ces entrées donc ça c'est une manière systématique de faire une simulation lorsque on a un bloc logique combinatoire, et donc on va simplement balayer toutes les combinaisons. L'interface les, les, graphique ne sert qu'à générer les commandes que vous avez vu là, hein, qui sont les commandes force, qui vont permettre euh, effectivement de, de commander les entrées. Une fois que ceci est fait, on tape la commande RUN 80 nanosecondes, qui est donc le, la plus grande période qu'on a mis pour nos signaux, et on va pouvoir euh, voir nos, nos signaux, effectivement, donc euh, les signaux A, B, qui sont ici représentés sous forme de bus, euh, qu'on peut regarder en binaire ou qu'on peut regarder en non signé ou en hexa comme on veut et voir qu'effectivement on balaye toutes les combinaisons donc on ne voit pas la dernière parce que l'écran est trop petit mais euh, on balaye ici bien toutes les combinaisons de 0,0 0 pour le, le, les deux entrées A et B jusqu'à 3 3,3 3. et donc on a ainsi pu euh, valider l'ensemble de la table de vérité de notre fonction ce qui était euh, l'objectif de cette démonstration